cuatro razones por las que usted debería hacer hoy mismo el registro consular. 1. Facilita su localización y asistencia en caso de emergencias o desastres, como la crisis actual por COVID-19. 2. Facilita la pronta comunicación con sus familiares en Colombia en caso de emergencias o desastres. 3. Le permite recibir en su correo electrónico información de mucho interés del Consulado de Colombia en el cual se encuentra registrado. 4. Hacer el registro consular le toma alrededor de 5 minutos. Ingrese a www.cancilleria.gov.co o desde su celular a la app Mi Consulado. bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, bienvenue dans le cours, hola à tous, bienvenue este vídeo que acabaron de ver es muy importante porque les, nos permite tener acceso a ciertos servicios en el extranjero yo por ejemplo estoy registrado en el consulado de Paris y todos mis trámites siempre hago como como estoy registrado es más fácil de hacer, pedir cita y todo esto, así que vous si están en el extranjero, ok Bon, bonjour Brenda, bonjour Agustina, on attend un petit peu que les gens arrivent, bonjour Juliana, ok, ok, j'attends que les gens arrivent, Bueno, comment les a ido la semaine, muy bien, espero que hayan disfrutado la semaine, salut Andrea, Carlos, bonjour. Yamile, Hector, bonjour. Bienvenue. Donc, aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine de notre cours de français. Aujourd'hui, euh, rappelez-vous, nous avons notre adresse, cours de français Próximamente estamos preparándolo, nos tomó un poco de tiempo porque el verano en Francia siempre todo se para. Pero próximamente estamos, eh, tendremos la plataforma para que ustedes hagan ejercicios, se registren y tengan examencitos y cositas más fáciles de acceso. Ok. Bon, bonjour, Daniela, Mari, Margot, Daniel, Berta, Carolina, Héctor... Bonjour, bonjour. Bueno, recuerden que en esta dirección encuentran algunos ejercicios, là, todas las presentaciones y acceso a los videos. C'est la séance número 15 de la semana 8, sur 24. Y hoy, c'est yo, évidemment, David. Y jeudi prochain, c'est Alejandra. Recuerden que los cursos quedan grabados en esta página de Facebook. No es sino ir a la página de Colombia, nos une ir a la sección de videos y buscarnos que estamos por ahí en la, en la timeline. Ok, ok. Donc aujourd'hui nous allons commencer par une petite révision du thème que nous allons, que vous avez vu la semana dernière con euh, Alejandra. Oh la la, nos vemos la Hasta en Israel nos ven. Ay, ay, ay. Estamos llegando lejos. Donc, nous allons a... bien que nous avons vu deux de d'aller. Hemos visto dos usos de d'aller. Ah. Son dos usos diferentes, así que, ojo con eso. ¿eh? Donc, vous allez où ou où allez-vous Recuerden que las dos formas son correctas. Pueden usarlas indiferentemente. À la seconde. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, six phrases. Vous allez me dire allez, comment Comment je conjugue le verbe aller Et très important, la préposition que j'utilise. Parce que ça, c'est le défi le plus important c'est quelle préposition ou quelle contraction J'utilise pour aller. OK Donc, je, restaurant avec mes parents. Rappelez-vous, restaurant, c'est masculin. Donc, je, le verbe aller, restaurant masculin avec mes parents. Quelle est la forme correcte que je dois utiliser pour le verbe aller je vous lis. Los leo. Recuerden, je, conjugado el verbo más, la contracción o el artículo o la forma con alea. Y recuerden que restaurant es masculino. Je vois. Oh là là. Ah, atención Viviane. Estamos en presente. ¿eh? Todavía no hemos visto el pasado, ¿eh? Rosa, Rosa, tu es toujours au taquet, toi, Rosa. comme Claudia très bien. Daniel, je vais. il ne manque pas un petit truc. Il ne te manque pas un petit truc. Notez pas le temps parasite. Je vois que la conjugaison du verbe. Vous, vous êtes bien dans la conjugaison du verbe. Ah, vous révisez, je vois. Donc, je vais au restaurant pourquoi au je vous ai dit restaurant c'est masculin et aller à vous faites la contraction comme en espagnol on dit je vais al restaurante rappelez-vous que je vous ai dit que certaines L's de latin ni para nosotros, sont US en français simplement changer la, la L pour une u et là y ahí está. je vais au restaurant parce que c'est le restaurant, c'est masculin, du coup, ça doit faire la contraction. En espagnol, on dit je à el restaurante, no se puede, en français, tampoco. Très bien. Tu, Espagne, il y a une cosita, il une cosita. Pour les vacances. Tu, Espagne, pour les vacances. ¿Aló? ¿Se ¿Cómo es ahí? ¿Cómo es la historia? No veo respuestas. ¿Dónde están las respuestas? Ale, y leo la respuesta. Veo que están saliendo respuestas, voy a dejar un poquitico que pasen, a ver cómo, cómo me responden. Ajá. ¿Estás seguro? Vous êtes complètement sûr. est seguros. vous Veo bonnes respuestas mezcladas avec respuestas Que hmm, nécessitent un peu de révision Vous devez réviser un petit peu Je vois Il y a des bonnes réponses et Il y a des réponses qui ne sont pas très bien Allez, allez, un peu plus de réponses. Un peu plus de réponses. Une autre? Et... Allez, répondez. Une autre réponse? Aïe, aïe, aïe, lady. Comment ça tu que te ponges à 0 lady? Non, non, non. Attention, tu Espagne, c'est quoi? L'Espagne, c'est un pays. L'Espagne, c'est un pays. Espagne, qu'est-ce c'est? un pays. España qu'est-ce un pays. Espagne, pay. Espagne quest es un pays. ce un pays. Espagne, qu'est-ce comment ça tu vas en Espagne. Pourquoi? Rappelez-vous, l'Espagne, c'est un pays. Ça, c'est seulement pour les pays et les espaces géographiques immenses. Esto fonctionne pour les pays et pour les grands espaces géographiques, par exemple, les régions ou les departamentos. Recuerden que aller à plus pays. Ce n'est pas la même chose que aller à plus un en endroit petit, spécifique. Rappelez que les pays ne no fonctionnent pas comme les autres lieux. L'Espagne est un pays. Donc, oui, à l'Espagne, nous serions tentés de dire à l'apostrophe Espagne. Mais l'Espagne c'est un pays et avec les pays, ça marche différemment. Attention. Ok. Elena, Elena, yo veo que ya, ya están respondiendo las otras. Por ahí vi una de Elena. Musé, atención, c'est masculin. Es una excepción. Es una excepción. Uno, uno diría, esto es femenino porque hay una E final que no suena. Porque normalmente una E final que no suena es un... C'est une marque de féminin. Mais non, ça ne fonctionne pas. La parole musée, c'est masculin, c'est le musée. Le musée. Tu vois qu'il y a des bonnes réponses. Elena va au musée comme elle va au restaurant. Ça se comporte exactement de la même façon. Ok O parce que c'est le musée. Recuerden que la L de Al se convertit en O en français et que AU sonne O. Elena va au musée. Camila et moi, nous, attention, Mary, c'est féminin. Mary, c'est féminin. Pour chercher le dossier de mariage. Oh là là là là. C'était elle qui se le Alejandra. Alejandra me quiere casar. Alors, la mairie, la mairie, c'est féminin. Ah, je vois qu'il y a des bonnes réponses. Attention, Camilla et moi, nous allons. A ah, la meri, atención, y an la. Recuerden, ortografía. Hay una tilde acá. ¿Por qué es importante esta tilde? Porque ortográficamente, fonéticamente es lo mismo, pero ortográficamente hace la diferencia entre a de la preposición a, que es la misma en español, y el verbo tener una. Una y la, el donc, attention, ça c'est l'orthographe et c'est important parce que ça c'est orthographique. Attention, hein Camilla et moi, nous allons à la mairie. Ce n'est pas un pays, c'est pour ça que je ne peux pas dire en mairie. C'est à la mairie. Ok, très bien. Vous... Champs-Élysées pour voir l'Arc du Triomphe. Champs-Élysées, vous connaissez l'avenue, hein? vous connaissez l'avenue de Los Campos Elíseos? Attention, c'est pluriel. Rappelez que ce sont Los Campos Elíseos les Champs-Élysées. Ah, Je vois que vous révisez bien. Hein? Vous allez haut, comme ici. La différence, c'est que orthographiquement, il y a la marque de pluriel. Il y a une marque de pluriel. Ok Ok, très bien. Et finalement, il. Il. Attention, pluriel, pluriel, pluriel. Il, ok, très bien. Pour prendre le bateau. Ah, mais très bien, vous révisez. Je vois que Marie et Daniela révisent. Je ne no sais sé si les autres. Hein? Carlos también révisent. Pilar también révise. Carlos Mauricio también revisa, donc ils vont au port, parce que c'est le port, pour prendre le bateau, ok, très bien, facile, c'est facile, j'imagine que c'est très très très facile maintenant, muy muy facile ahora, non Ok, très bien. Vous avez des questions? Tienen des questions sur ce thème? Tienen des questions? Je crois que tout me saluent des réponses. Ok, très bien. Si no tienen preguntas, questions, passons. Ok. Donc, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir encore le lieu de la ville, parce que c'est notre thème. Et on va parler de comment indiquer la destination. Ah, bonne pregunta de Marie. Marie me fait une question avec respect à la diapositive anterior. Marie me demande est-ce qu'il y a la liaison ici? Marie, oui, mais ce n'est pas obligatoire, c'est facultative. C'est-à-dire, tu peux dire « ils vont au port » ou, de ces option, « ils vont au port ». Ça, c'est une option, c'est très, très, très bien vu, hein? c'est « oh là là, ils vont au port oh, ».« madame, ils parlent très bien. » Mais c'est une liaison facultative y cuando uno la hace está hablando súper elegante porque normalmente cuando normalmente cuando hay una liaison facultativa si uno no hace la liaison es normal pero si uno hace la liaison uno habla muy elegante ok? si hacen esta liaison es una marca un poco elegante non, c'est obligatoire, mais si vous le faites, c'est bien. Muy bien. Ok, ok. Très bien. Donc, on va commencer avec le thème. Les lieux d'une ville. On va commencer avec quelques mots de vocabulaire, ok? Parce qu'à partir du mot de vocabulaire, on va continuer la, la partie suivante, ok? Donc, attention, l'ordre n'est pas correct. L'ordre n'est pas correct. Donc, je veux que vous ordonniez 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK Vous avez 6 mots différents. Je veux que vous me disiez... Le premier va avec 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Salon de coiffure. Ça va avec l'image 1, l'image 2, l'image 3, l'image 4, l'image 5 ou l'image 6. Donc, quel est l'ordre correct Quel est l'ordre correct Ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, salon de coiffure, on me dit image 4, image 5. Salon de coiffure. Salon de coiffure. Alors. Salon de coiffure, c'est ça. Ça c'est le salon déjà. De una vez tienen la parole salon. Ya ya saben ou moins. Donc le salon de coiffure et attention le verbe coiffer, coiffer c o i f f e r. Coiffer c'est faire l'action Atención. En francés no se dice uh, de corte de pelo, sino de peinado. Un salón de peinado es un salón donde le cortan el pelo. Entonces, salón de coiffure, c'est pour le cheveux. ¿Ok? Boucherie. La boucherie. El baú, el mot boucherie. Si no conocen la, la palabra hagan una hipótesis, no me importa que se equivoquen, porque a veces cuando uno se equivoca, dice, ah, yo pensaba que era tal cosa, pero no, a veces a uno se le graban así las palabras ok si no saben, den una hipótesis, no importa se pueden equivocar, no hay ningún problema donc, boucherie je vois boucherie boucherie Boucherie, un boucherie, un boucherie, un boucherie, un boucherie. Donc, boucherie, c'est la boucherie. ¿Por qué? No me digan, por no me pregunten por qué. No sé decirles por qué se si usa la palabra. Porque la palabra carne no es bouche. Bouche, c'est ça. Ça, c'est la bouche. Bouche, jusqu'ici. Bouche, ça, c'est la bouche. Je ne sais pas pourquoi, mais la boucherie, c'est l'endroit où il y a la viande. Je vais les en en les explications. Je vais mettre la parole carne. Viande. La viande, c'est V. Attention, V, I, A, N de, viande. Así se dice carne. Pero la carnicería se dice boucherie, la boquería. Ok. Eso es un cochon, oui. Chaussures, chaussures, chaussures, chaussures. Veo que están dando buenas respuestas. Très bien, Luz Adriana. Très bien. Ça, c'est le mot viande. Okay? Chaussure. Chaussure. Vous vous souvenez que quand je les dije al en français, reemplazan esa L par une U. Il y a que tienen qui un al en espagnol donde ustedes cambian esa A por una U y, lógicamente, AU suena O. Chausseur. Primer cambio para que vean cómo funciona un poquito el francés. Segunda regla, yo creo que yo ya les había dado esta regla, pero yo se la repito. Algunas palabras que empiezan incluso en el medio, en latín con K, el sonido K y el sonido A juntos K no la letra K sino el sonido K K -A. en francés es con ch. si ustedes ven acá dice y cuál es otra palabra para zapatos en español qué otra palabra en español para zapatos uno dice el el no, nadie tiene una idea, muy bien Mari, el calzado, y si ustedes ven esa regla, K, que se convierte en SHA, pero el problema es que había una L que se convirtió en U, entonces ya no suena SHAL, sino SHO, y sur que es como la calzura, y de hecho la palabra media en francés utiliza la otra, el otro sinónimo de medias en español. ¿Qué es? que tiene la misma raíz que calzado? ¿Cuál es esa palabra? En español calcetín, muy bien Paula, perdón Betty. Y... Las medias se dice chaussettes, es como si eran calcetas, y así se dice medias. Chaussette. de es. ok, e, t, t, e, s. Y entonces ya ven de dónde sale la palabra zapato y medias en francés. Très bien. Donc, le mot superette. <coughs> superette, ça c'est facile quand même. C'est facile, superette. Oh, Mildred, non c'est sucette, -s -s -e -t -t -e. chaussette. C-H-A-U-S-S-E-T-T-E. C'est chaussette. C'est chaussette. Superet, super superet. Super ah, c'est facile. Et reconnaissent une racine Super, super. Attention, si vous voyez et en français, c'est parce que ça veut dire petit. Antes en français, quand vous voyez et, c'était le diminutif como el ito o el ico en español y esto es una un pequeño supermercado por qué digo pequeño supermercado porque no es una grande surface, no es una gran superficie no es no es como un supermercado de centro comercial que es inmenso no es, es un es como una tiendita de barrio porque en Francia las tiendas de barrio tienen O ese nombre de es Super o otro nombre que vamos a ver más tarde, ¿ok? Vétemos, ¡eso es fácil! ¡Eso es fácil! Vétemos, esto está muy fácil, Camem. les voy, eh, voy a incluir esa expresión Camer Donc no. Yo no me acuerdo si yo les dije ya esto pero hay una regla que dice cuando ustedes tienen un accent circunflex es porque en latín en latín había o una s por ejemplo es ves Miento, vestido o había una sílaba además que ya no existe por ejemplo jerónimo en francés je, ellos perdieron el ni y lo reemplazaron por un circolex en vestimo es porque antes había una s pero ahora no y para marcar que antes había una s pusieron el acento circunflex es ortográfico ok atención quand vous trouvez ça, probablement, le mot dérivé en le S. Si vous avez ce circonflexe, très probablement, les palabras que se derivan de cette parole, si vous avez la S, Por exemple, si vous voulez dire vestimentaire, dice vestimentaire. No disent vestimentaire, mais vestimentaire. Ok? Et finalement, finalement, boulangerie quand même boulangerie curieusement on dit pain le pain ça dit c'est pain P A I N mais l'endroit le lieu c'est dit boulangerie non les ne à dire pourquoi ok, veu pregunta, quelle est la différence entre superette et magasin mal une superette est un supermarché petit. Un magasin est quel type de commerce où vendent. C'est ¿Sí la différence, une superette est forcément un petit supermarché. Magasin c'est magasin vestimentaire, magasin de chaussures, un magasin de de électronique par exemple. Magasin c'est le générique. Et supérette, c'est un mot super spécifique. Ah, une supérette est un magasin. Oui. Mais un magasin n'est pas une supérette, forcément. OK? Pour que el le latin, pour que la gente parle. Attention, marché n'est no pas supérette. Uh, uh, uh. Le marché est le mercato. Le mercado de la plaza de mercado, par exemple. C'est un marché. Uh, Ashira, ¿por qué se cambia el latín? porque la gente habla diferente es como por ejemplo un cambio de latín que se ve actualmente en el español es como la gente de la costa atlántica de Colombia y de todo el Caribe en general que hace justamente eso de lo de temo se hace, la gente dice eh, una, una que sea bien marcada Esta, esta niña, por ejemplo, los costeños dicen, esta, no todos, pero hay unos que dicen, esta, es porque esa S, para decir esta niña, esa S se aspira, y esa S va desapareciendo, porque luego de que algo se aspira, aspirar implica que se reduce la cantidad de energía, y esa cantidad se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo hasta que desaparece, y así es que hay pequeños cambios aquí pequeños cambios allá y cuando hay muchísimos pequeños cambios así nace un idioma ok donc y uh, Marcela viande es carne bœuf c'est un tipo específico de viande c'est un animal c'est un animal la vache v a C-H-E V-A-C-H-E ¿C'est quoi l'animal, la vache? Yo creo que yo les había dicho ¿Qué animal era ese? Ajá, Sí Gladys. res Porque la vaca, bœuf literalmente es el buey Y de hecho en francés No se dice carne de vaca, sino carne de buey Pero bueno no nos no sigamos porque nos va a coger la tarde ya son las y media uh, Superet Camila Superet Supermarché Superet Supermarché ok la vache ¿c'est ¿sí quoi vache en español? para terminar para que avancemos Vash. Vash en español. Díganme. Yo les di la regla así. Ah, muy bien, Claudia. Va Y ahí se aplica la regla de Chaussure. Va K. Y esa K se convirtió en Sh. Y como los, los que adoptaron el latín en este lado del, del imperio romano no han no pronunciado muy bien ciertas cosas. Era Vash. Et le final s'est converti en vache. OK? Et là, ils la règle que je disais par la chaussure. Très bien, on avance. Donc, que pensent les Français des commerces de proximité? Ça, c'est très important culturellement. Pourquoi? Parce que pour les Français, les grands centres commerciaux ne sont pas bons. Il existe des grands centres commerciaux en France, oui, mais les Français sont encore très attachés à, euh, au petit commerce de la ville. Ok, les Français, les centres commerciaux existent, mais les Français préfèrent, ils ont une préférence par le petit commerce de proximité ok? ça c'est très très très délicat en France en France c'est très délicat le commerce de proximité Pourquoi? quand un barrio a un commerce de proximité il a une vie en France c'est la conception française il a une vie et si il a une vie il a une activité la gente va et vient, elle peut sortir Pueden, si necesitan algo van a comprar eso es muy, muy, muy muy importante para los franceses ellos de hecho miran en un barrio cuando buscan casa si hay comercio de proximité porque si no hay significa que se tienen que ir súper lejos a comprar cualquier cosa y la gente mmm. attaché, attaché es uh, literalmente les chaussures quand tu utilises des chaussures, tu attaches les lacets. Cuando ustedes utilizan zapatos, ¿qué le hacen a los cordones? Ça attaché saben Bueno, no sé si en otras regiones dicen otra palabra, pero en mi ciudad, de Medellín, decimos amarrar. Y amarrar también significa como muy apegados, estar attaché est comme être apegué, à quelqu'un, est à alguien OK Donc le métier est service des bouches. Le métier est service des bouches. Privilégier un centre-ville. OK. Malgré les craintes de déclin à long terme, ah se me había olvidado. Yo iba a hacer la actividad, pero se me, había, se me había olvidado. Les doy 30 segundos para que lean. Recuerden con todas las reglas. Recuerden que yo no puedo escucharlos, así que confío en que ustedes se corrijan ustedes mismos. Tienen autonomía. Y quiero que lean esto. Les doy un minuto. Les doy un minuto. Estoy contando desde ya. No importa que no entiendan, después les explico el vocabulario. Très bien. Donc, les métiers et services de bouche privilégiés en centre-ville. Malgré les craintes de déclin à long terme, le commerce de proximité a toujours la cote dans de nombreux domaine d'activité c'est notamment le cas pour les métiers et services de bouche tels que les cafés et bars les boulangeries ou encore les restaurants à l'inverse le français privilégie la périphérie pour les achats de mode et surtout les commerces alimentaires. Comment les fue avec la lecture Les fue bien Siguieron todas toutes les règles No veo respuestas. ¿Dónde están sus respuestas? Pues imagina Claudia. Ah, Luis Felipe. Très bien, Luis Felipe. Stéphanie, Claudia. Calmement. Lento pero seguro. Ok. Donc, très bien. Donc, je vous explique un peu le vocabulaire rapidement. Okay. Métier, c'est un synonyme de profession ou occupation ou okay. travail. Euh, et service, pour oh, service, de bouche, privilégié, quand même, c'est facile, en centre-ville. Malgré. Non, je le te parce que je ne le pas pas. synonymes en français. A pesar de esa palabra incluyente que nosotros tenemos malgré le crainte c'est appréhension c'est être un peu prévenu ne peu... pas être confiant OK quand on craint c'est parce qu'on ne fait pas confiance des déclins des en en espagnol à long terme long à long terme c'est comme dans le futur dans un futur très très très long le commerce de proximité vous savez ce que c'est a toujours toujours c'est pour toute l'éternité ou encore et c'est toujours pour être Dos cosas, puede ser siempre, para el final de la eternidad, o puede ser todavía. En este caso es, es un siempre con el sentido de todavía. Por ahí veo que son servicios de bush. Service de bush: restaurant, café, boulangerie, bar. Apeleo la bush. Tous les servicios que font referencia a la bush. Tout ce lo que l'on consomme pour la bouche. Le café, les bares, les panaderies, les restaurants. Ça, sont un métier de bouche. Aïe, Paola. Il faut repasser, Paola. Donc, avoir, parce que c'est le avoir la cote, la cote, c'est la popularité. Okay? C'est populaire. C'est très populaire, c'est très très bien, c'est très recommandé c'est très... voilà avoir la cote c'est être populaire dans de nombreux domaines d'activité c'est notamment le cas notamment, est-ce que c'est notamment le cas pour les métiers et services de bouche tels que euh, ça c'est très facile, tel Tel ne euh, non non changer une lettre en espagnol, et la même parole. Comme le personnage du bulletin du consommateur qui s'appelle cual Tel que les cafés et les bars, ce sont des services de bouche. Les boulangeries, vous savez ce que c'est que la boulangerie. Nous avons ce une boulangerie. Ou encore le restaurant, restaurant quand même. A à l'inverse, c'est-à-dire contrairement les Français privilégient la périphérie. Il y a le centre-ville, centre, vous voyez les mots centre, c'est facile à, à interpréter. Il y a le centre et il y a la périphérie, c'est l'intérieur et l'extérieur. La périphérie, c'est l'extérieur. Pourquoi Parce que en France, les centres commerciaux, ne sont pas dans la ville en général. Je ne dis pas que c'est la, la généralité, je dis, hein, euh, je réformule. La, la généralité, c'est que les centres commerciaux ne sont pas dans le centre-ville. Il y a des exceptions, OK? Mais les grands, grands, grands centres commerciaux sont toujours à l'extérieur du centre. Parce que le centre, ça coûte cher. OK? Euh, la périphérie pour les achats l'achat c'est l'action de faire une transaction commerciale acheter c'est acquérir un service ou, ou un produit ok les achats de mode la mode c'est facile et les courses alimentaires attention à ce mot attention Ojo, comment se dit cours de français? On dit en cours C O U R S. S fini, ok? Les courses. Ok, mais cours, c'est cours, Les courses alimentaires. Quand on dit courses ça implique une transaction commerciale mais en général c'est alimentaire quand on dit faire les courses c'est général généralement aller acheter à manger ok donc voilà grosso modo ils ont déjà la traduction je la traduzco rapidement pour que miren comment est su interprétation No, ojo, que recursos no es, es, es las compras. Ok, bueno, los, la, como la, las profesiones y servicios de boca, recuerden todo lo que pasa por la boca, privilegiados en el centro de la ciudad. Cuando digo centro de la ciudad no hablo de los grandes, grandes centros, como en Medellín que es el centro, no, es es como Bogotá que tiene varios centros, las ciudades generalmente tienen varios centros, entonces, es, es como el... y cuando es una zona metropolitana, cada, cada municipio tiene su centro. Ok, a pesar de los miedos o de las prevenciones del, del declino, de, de la caída a, la, a largo plazo, El comercio de proximidad todavía es popular entre, eh, en, en varios sectores de actividad, es decir, no en todos. Hay varios en los que el centro todavía es, tiene ciertos comercios, hay otros comercios que no, pero hay ciertos comercios que no se van del centro. Es especialmente el caso para los, los métiers de, de Bush, las, los trabajos y servicios de boca, Tales que ou tales comme les cafés, les bars, je n'ai pas besoin de traduire, les boulangeries, je n'ai pas besoin de traduire, o, incluso, ou, todavía, pero, ou incluso, ou encore, les restaurants. À l'inverse, les français privilegiés, je ne sais pas si besoin de traduire, mais bon, bueno, la periferie, en espagnol, c'est igual Recuerden, en el centro todo es muy caro, arriendo de los locales es muy caro, por eso en los centros comerciales están en la periferia, más barato. Para las compras de moda y las compras alimenticias o alimentarias, vean que es la misma palabra en español, pero es porque esta es muy específica Para los alimentos, y esto es muy general: esto es la ropa, estos son electrodomésticos, ok. Y esto es ropa, eh, perdón, esto es eh, comida. Ok, bueno, eso es de comercio, rue de Rosiers. La rue de Rosiers es muy, muy, muy, muy popular a París: es hyper popular. Es la rue de Falacel. Los que conocen los Falafel, la, la calle de los falafeles es la Rue de Rosier. Esa es la Rue de Rosier, esa es un restaurante. Este restaurante es muy bonito. Cuando vean fotos de la Rue de Rosier, van a ver que hay como un restaurante. Hay una casa en la que hay un montón de plantas en todo, toda la, la, la, la demanda, en toda la fachada. Es esta este restaurante. Ok, très bien. Entonces, maintenant. Où réalisez-vous principalement chacun de types des cours suivants Vous allez voir différents types de commerces. Donc ici le point l'air bien. Café et bas. Ah bah. D'abord, la légende. En centre-ville, c'est bleu. Ok, C'est bleu, c'est en centre-ville. Bleu d'eau ou vert bleu ou... Bon. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle ce nom, cette couleur. C'est en périphérie des villes ou en zone commerciale. Zone commerciale extérieure. En okay. livraison ou à domicile. Livraison, c'est comme domicile. C'est un synonyme. Après, commande sur Internet. Ou ne sais pas. Donc me dicen que es muy pequeña la letra voy a tratar de aumentarlo para que lo lean ok entonces sé si ya lo leen mejor donc il y a le café de bar les agences bancaires les agences immobilières euh, il y a les boulangeries les coiffeurs le restaurant le fleuriste fleuriste les épiceries on va voir ce que c'est qu'une épicerie une épicerie ah, bon, c'est un peu un synonyme de supérette mais un plus, plus, plus petit. Une épicerie, c'est plus petit qu'une supérette. Appelez-vous supermarché, supérette, épicerie. Les librairies, les librairies, facile. Les boucheries, appelez-vous bouche, mais c'est la viande. Les assureurs, Assurance, par exemple, assurance vie ou assurance accident. Vous voyez à peu près ce que c'est assurance. Les superettes. C'est plus, rappelez-vous, superettes épicerie. Les traiteurs. Attention, c'est important. Les traiteurs, c'est très important. C'est vente d'aliments de des de produits alimentaires préparés. Ok? C'est vente d'aliments préparés. Des recettes, hein. je parle des recettes. Par exemple, euh, il y a les traiteurs italiens qui vendent des recettes italiennes. Il y a les traiteurs chinois qui vendent des recettes préparées chinoises, etc. etc. Bon, il y a les marchands de fruits et de légumes. Ça, c'est facile à deviner il y a les agences d'opérateurs de téléphonie, ça vous voyez les magasins de prêt-à-porter vous savez ce que c'est que prêt-à-porter prêt-à-porter en général c'est ça, c'est production en série, ce n'est pas production personnalisée, non le prêt-à-porter c'est en série les magasins des chaussures, vous savez ce que c'est que les chaussures le supermarché et les hypermarchés encore plus grand. Ok, donc, vous voyez que la distribution de type de commerces, il y a une variation, il y a plus de cafés et bars dans le centre-ville que d'hypermarchés. Il n'y a pas beaucoup d'hypermarchés dans les villes. C'est très, très, très rare parce que c'est très, très, très cher. Cher, rappelez-vous, c'est les contraires de, de bon marché. marchés l'état, c'est de écris. Ok. Donc, et vous, est-ce que vous, qu'est-ce que vous allez voir en centre-ville et qu'est-ce que vous allez voir en périphérie Ou qu'est-ce que vous vous faites livrer C'est faire livrer c'est faire un domicile hein? c'est faire livrer en livraison donc vous je vous lis qu'est-ce que vous faites le plus en centre-ville quels sont les commerces de proximité et quels sont les commerces en périphérie pour vous Qu'est-ce que vous comment comment est votre relation con los comercios de, de proximité cuál est votre relation con los en périphérie non, c'est pour vous euh, les cafés, les bars, c'est en périphérie ou est-ce que pour vous, euh, je ne sais pas, les, les fruits et les légumes, vous les achetez en périphérie ou c'est des commerces de proximité? C'est comment chez vous? Cuéntenme, cómo comment a cambié Colombien estos 10 ans que je n'étais pas Luis Felipe, en quel district est-ce? Je crois que c'est Paris 4. es París 4, es cerquita de San Paul y cerquita de, lo, de la alcaldía de París, en el Marais. Bueno, no, no veo que me escriban, ¿eh? me dejaron solo en el curso. Cuénteme, ¿qué es que usa de comme comercio de proximité y qué es que usa de en perifería? ¿Qué tienen ustedes en proximité y qué tienen en perifería? Ana Maria, infrastructure, c'est infrastructure. Tout simplement, tu enlèves E de estructura, tu, tu élimines le E et A, le A de estructura, tu les changes en E. Et sinon, c'est infrastructure. Donc, Biden, commerce de proximité, il y a beaucoup de supérettes être ara, ou bueno, ou de uno, il y a beaucoup en proximité, ok, et, euh... il y a beaucoup de pro des super de proximité, et euh, le reste, ces centres commerciaux C'est ça euh, Hugo, le, les marchés, la opécie des de Mercado les marchés, en France, c'est très proximité, parce que généralement, les villes organisent des marchés euh, par quartier. proximité boulangerie coiffeur agence bancaire hein, ça dépend où tu habites euh, en... Estelle préfère les zones commerciales l'assurance assurance vie assurance euh, habitation euh, c'est un type de prévention en cas d'accident c'est pour l'assurance c'est pour éviter des problèmes en cas d'accident par exemple, le, le SOAT, c'est une assurance. Luz, Luz tu, tu habites en France Lidl, c'est en France. Ashida, les tiendas de barrio, c'est ce qu'on appelle les épiceries. Attention en Colombie, les épiceries, c'est bien. Pour l'économie, c'est bien. En France, non. En France, les épiceries sont chères, chères, chères. Ça coûte énormément les épiceries. C'est une différence culturelle. Lady a une station, euh, une caserne. Caserne une station de police et un D1. Je crois qu'en Colombie, ils ont un D1 pour chaque non? Bon, les marchands de fruits et légumes, c'est des commerces de proximité. Ah, il y a beaucoup de chaînes spécialisées en super par exemple. Euh, Franprix, c'est une chaîne de supermarchés, mais euh, c'est plus le concept Superette. ce n'est pas des gros supermarchés c'est des Superettes, et c'est distribué dans tout la, toute la ville par contre euh, au champ au champ les qui viennent en Espagne, connaissent Alcampo, campo c'est la même chaîne. il est au, al et champ est campo c'est la traduction littérale Fonética, porque escrita se escribe diferente pero, al, al campo, pero, pero es fonéticamente al campo. Auchan, c'est les, les hypermarchés. Par contre, Franprix, c'est les superettes. A Soacha, il y a un supermarché, ok, Los Marina. Ok, proximité, il y a mar, des marchands de fruits y de légumes, très bien. Rosa, Laura, les marchands de fruits et de légumes en Centreville, ville Marta, proximité, boulangerie, et marché. Très bien. Ah, Luis Felipe n'aime pas marcher beaucoup. Il faut faire du sport, Luis Felipe. Il le gusta caminar mucho. Le marché, attention à maria, marché avec un accent sur le E. Sinon, es marcher, es una escala. Le marché, super-aide, boucherie, salon de coiffure, agence bancaire, oui, très bien. Ok. Bon, très bien, je vois que vous, vous appréhendez le concept. Donc, pour les Français, c'est très important la proximité et surtout les cafés et bars. Vous allez trouver des cafés et des bars partout, partout, partout, partout en France. Dans les quartiers populaires, dans les quartiers plus... Plus centraux, dans les quartiers chics, vous allez trouver des bars et des cafés. Ok, Carlos. Donc, vous voyez la distribution. Les hypermarchés, c'est périphérie. C'est le royaume de la périphérie, les supermarchés. Et les hypermarchés il y a des moins en moins de services de chaussures prêt-à-porter en centre-ville mais bon, moite, moite mita, mita. très bien, maintenant qu'est-ce que je peux acheter ici, est-ce que je peux acheter celle-là donc vocabulaire ça c'est des lunettes de soleil ok ça c'est des chaussures, ça vous le saviez déjà. Ça c'est des médicaments. Ça c'est oh, facile, j'espère. J'espère que vous pouvez voir. J'espère que, que vous reconnaissez ce symbole. Pour le moins, ça vous donne une idée. Ça c'est des billets d'avion. Et finalement, il y a. Des plantes, ok. Imagino que vous écoutez la sirène, c'est très français. Donc, va faire un exercice, ok? Un exercice. On va se balader en ville et on va essayer de trouver quel commerce me permet d'acheter. Rappelez-vous, acheter, rappelez c'est faire une transaction commerciale. Hein? Comprar. Donc, nous allons voir quel commerce me permet d'acheter de l'une et des autres des chaussures des médicaments, des billets d'avion des plantes. Il y a une deuxième page de vocabulaire. Il y a de vocabulaire. On dit en sac. Ça, c'est une coupe de cheveux. Ok? Oh, je vous dit coiffer, peigner et cortar le pelo. Es, es, es, littéralement, c'est une corte, Un, une coupe de cheveux. Ça, c'est facile, c'est des vêtements. Ça, ça s'appelle une montre. Du verbo montrer, del verbo mostrar. Se llama una montre porque muestra la hora. eso se llama montre. Y finalmente, de fruits y de légumes. ¿Ok? ¿Tienen el vocabulario? Ya tienen el vocabulario. ¿Ok? Luletes de soleil, chaussures. Médicaments, un billet d'avion, des plantes, un sac, une coupe de cheveux, des vêtements, une montre, des fruits et légumes. Ok? Maintenant, on va se balader dans Paris. On va se bal balader dans Paris dans la rue d'Alésia. La rue d'Alésia, c'est une rue de Paris 14. Rappelons que Paris se divise comme en localités, en communes, et cette qui rue en, en la 14. Ok. Donc, ça c'est la rue d'Alésia. On va faire un petit tour sur Google Maps et on va Uh, vous, vous allez me dire qu'est-ce que je peux acheter dans les différents commerces. Vamos va faire un exercice. Vamos va ir. Oh, non, puede peut être. Vamos a, Tengo que faire esto, parce que... Bon, on faire esto. Ok, ça c'est Google Maps et on va se balader avec ces petits messieurs. On va voir ça c'est la rue d'Alésia. Ok, ça c'est la rue d'Alésia et ça c'est l'avenue du Général Leclerc et ça c'est l'avenue du Maine et ça c'est l'avenue Jamoulin. Un carrefour, un cruce de camino de calles muy grandes. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasear por la Rue y ustedes me van a decir qué encuentran, qué comercios y qué se puede comprar. Ok, bueno, ça es una brasserie. Una brasserie, va, bah, es una especie de café. Une brasserie c'est une espèce de café, mais c'est un peu plus grand qu'un café. Et ça c'est très parisien, c'est hyper-parisien ça. Très parisien. Très parisien. Très parisien. En Paris c'est très curieux parce qu'on ne se sienta, pas, si vous voyez, toutes les salles sont le même côté. Parce qu'en Paris, on va à las terrazas pour que le voyons et pour voir. voyons. Donc, pour ça, quand vous allez à, à Paris, vous allez voir que c'est très curieux. No, no todas las cuando están adentro no es así pero cuando están afuera en las terrazas no es frente a frente sino lado a lado para ver hacia la calle voilà donc ça c'est une brasserie ça c'est une banque une agence bancaire et alors qu'est-ce qu'on trouve dans la rue d'Alésia qu'est-ce qu'il y a comme commerce qu'est-ce que... Oh! Ah, c'est quoi ce commerce Qu'est-ce que je peux acheter dans ce commerce Qu'est-ce que je peux acheter dans ce commerce Dites-moi. Recuerden, ¿qué puedo comprar aquí? Dans ce commerce. Ah, très bien. Donc, je peux acheter. Me voy a ir hasta la parte de las explicaciones para mostrarles algo. vais le mettre bien grande pour que lo vean. Je peux acheter. ici des lunettes de soleil très bien alors alors on continue alors qu'est-ce que je peux acheter dans ce commerce non sais sé si à ver mais bon, il y a Qu'est-ce que je peux acheter à Finsbury? Finsbury, Finsbury, je ne sais pas comment. Il dit. Attention, je veux des phrases. Tu veux que mes phrases? Recuerden. Je peux acheter ici. Je peux acheter, acheter ou acheter ici. ok Esther blues. très bien très très bien alors on va se balader un peu dans la rue d'Alesia on va voir qu'est-ce qu'on peut acheter là qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut acheter là qu'est-ce qu'on peut acheter là Alors, qu'est-ce que je peux acheter ici? Dans ce commerce, qu'est-ce que je peux acheter? Très bien, je peux acheter ici des médicaments. Et là, qu'est-ce que je peux acheter ici? Et ici, qu'est-ce que je peux acheter ici Très bien, je peux acheter ici des vêtements. Ah, oh, peut-être un sac aussi. Oui, Esther, peut-être un sac. C'est possible, hein et quoi d'autre Ah, Pilar. Pilar est très bien Oui bien, Pilar, mais... Pero... Ok. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre ici Très bien. Ok, on continue notre balade. Alors, quel service Quel produit Qu'est-ce qu'on peut Je sais pas. On regarde un peu. Ah oui Quel service Que croyez-vous Quel service je peux acheter ou acquérir Ici, quel service je peux Attention, synonyme, acquérir. Acquérir, c'est moins, c'est moins comprendre, c'est adquirir. Et non implique un peut c'est ser un service. Simplement, quand bien acheter pour acquérir. Ou uh, synonyme, trouver. Trouver, c'est plus générique. C'est un contrat. Ok. Quel service je peux trouver ici? Quel service je peux trouver ici? Oui, je peux trouver la coupe, le, la coupe. Attention, c'est féminin. La coupe de cheveux. Peut-être des parfums. Non, des parfums, moi. Je peux couper mes cheveux. Ou me faire couper les cheveux. La coupe de cheveux. Ok. Acquérir, nous, oui. bien. Je peux trouver ici une coupe de cheveux ou la coupe de cheveux porque no es algo que se adquiere. Rosa, ¿tu vas a acheter el salón de coiffure? Co co co co Rosa, Rosa va a comprar la, la, <qu gördém surface> el salón directamente. Ah, es de l'argent, ¿no? Eres rica, Rosa. Ok, très bien. Jean-Louis David, c'est une chaîne, es una cadena que encuentran en toda Francia. Alors... Qu'est-ce que je peux trouver d'autre Ah oui Ici, qu'est-ce que je peux trouver ici Je vais vous montrer un peu. Ah, qu'est-ce que je peux acheter ici Ok, des fruits et des légumes. Attention, c'est pluriel. D, D, E, S, des fruits et des légumes. On peut dire les fruits et légumes, les légumes quand on dit les fruits et les légumes, c'est parce qu'on sait c'est-à-dire les qu'on a besoin, les qui sont en la liste, les qu'on a besoin ou sinon, fruits en général. On dit des fruits et des légumes. Très bien. Ça, c'est bio, c'est bon. C'est une chaîne aussi. Ça, c'est une chaîne. de superette. Ah Quiero volver, quiero volver. Ay, uh, tac, tac, tac. Me puse mal. Qué pena con ustedes, me perdí, me perdí, me perdí. Ah, ah, ah. Este, este muñequito se me volvió loco. Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva, vuelva. Tengo que bajar hasta abajo. Ah, para. Bueno ça Ok, donc. Ok, ok. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre? Tac tac. Il y a beaucoup beaucoup de commerces dans cette rue. Tac tac. ¿Alors qué es que yo había Ah, uh, yo sabía que había una, pero ya no la encuentro, no la encuentro, se me perdió. Hay un comercio que está por aquí que no lo encuentro, no lo veo. Lo peor es que me recorrí toda la calle para preparar la clase y ahora no lo encuentro. Tu es où Tu étais par là, non Non, il n'est pas là. Elle n'est pas là. Estas par là, je Ah, voilà Lela. Estaba mirando para el lado que no era. Ok, se le trouve pas. Bueno, estas fotos son un poco viejas, entonces lo que uno ve no es lo que encuentra actualmente esta foto es demasiado vieja no está el comercio que yo quería mostrarles estoy desolado y yo sé que parla ah, voilà ¿qué es que yo puedo comprar aquí en este comercio? carlos il ne peut rien acheter parce que l'argent est fini. C'est la à ta Carlos. Final, final. Tengo 10 minutes, ainsi. Ah, Liliana, très bien. Je peux acheter une montre, bijoux, bijoux. Les bijoux. Ben oui, les bijoux, c'est les accessoires en général, les boucles d'oreilles, les pendentifs, euh, les montres aussi, c'est des bijoux, s'ils sont chers, les Rolex, euh, c'est des bijoux. Hein. La montre dans une bijouterie, parce que c'est, et c'est aussi horlogerie, une horlogerie, c'est spécifiquement les montres. Ok, muy bien. Uf. Bueno, esta fue nuestro paseo por la calle de Alesia. Les muestro dónde queda para que se ubiquen un poquito. Queda al sur de París. Queda la Torre Montparnasse, que es la estación de trenes, el Panteón y está la Porte d'Alesia. Es una de las salidas de París. Ok, donc je reviens a mon cours. Donc, très important. Aujourd'hui, on va voir les questions. Qu'est-ce que je peux acheter ici Tu peux acheter un sac. Est-ce que je peux acheter un sac ici Oui ou non. Donc, vous avez deux types de questions. Dites-moi, dites-moi, quelle est la différence de ces deux types de questions Ces deux types de questions très différents. Quelle est la différence de ces deux types de questions Proposition, quelle est la différence de ces deux types de questions Ah, je vois que vous êtes calé en hein? <rire> grammaire vous êtes très bien en grammaire très bien c'est les questions ouvertes et fermées qu'est-ce que est-ce que si vous observez bien si vous observez bien la différence, c'est ici. La différence, c'est ici. Parce que le reste, le reste, c'est exactement égal. C'est égal. La différence, c'est ici pour ce type de questions. Donc, quand j'ai « qu'est-ce que ?», la réponse la réponse est une phrase tu peux acheter ici ici un sac tu peux acheter un sac ok c'est une phrase qui vous donne des informations complémentaires des informations que vous ne connaissez pas ok avec est-ce que j'attends deux réponses soit oui, soit non ok la première c'est des informations que je ne connais pas et la deuxième c'est une confirmation ou une infirmation. infirmer c'est le contraire de confirmer i-n-f-i-r-m-e-r Ok, donc, évidemment, si la réponse est une phrase, vous ne connaissez pas quelles sont les possibilités de la réponse, on dit que c'est une question ouverte, parce que la réponse, ça peut être n'importe quoi. Ok, la réponse, c'est inconnu, vous ne connaissez pas la réponse. Par contre, avec les questions fermées, vous savez qu'il y a seulement deux réponses possibles. C'est pour ça que c'est fermé, ouverte, fermé. C'est fermé parce que les options, elles ne sont que deux. OK Donc, Oups, Oups, Oups. La... Rappelez-vous que Est-ce que C'est une question fermée et rappelez-vous que si vous entendez « est-ce que l'intonation n'est pas obligatoire ?» Recuerden que quand uno tiene « est-ce que ?» Automatiquement, c'est une question. Ok Merci, Anna. Anna, c'est son Vous savez que ça, c'est une question... Entonces, la entonación de cuestión no es obligatoria. Recuerden que cuando ustedes tienen este tipo de estructura, no necesitan hacer el tono de pregunta, porque gramaticalmente ya saben que esto es una marca de pregunta. Ok. Uh, ¿Qué es que una una persona, es lo que es posible? Bueno, Esther, no entiendo tu pregunta. Si entiendo en tu pregunta, cuando yo tengo que, es, es que, recuerden que eso se contrae en, es que, recuerden que esto se da porque que, las 12 no se pueden encontrar. ¿Ok? Évidemment, c'est une chose. Ce n'est pas une personne, c'est une chose. Quelle est la question Quelle est la question pour une personne C'est qui Ça, là, il n'y a pas de contraction. Qui est C'est -ce? toujours qui est-ce si la contraction n'est pas possible parce que sinon il y a une confusion de que et qui et en français c'est très important de faire la différence entre que chose et qui personne ok uh, para que es ce que tout esto quand vous avez cela automatiquement vous savez que c'est une question ¿Es que no tiene una información léxica, o sea, no, no, no les va a dar información de, de cosa nueva. Simplemente les está diciendo, ojo, si ustedes escuchan es que significa que automáticamente es una pregunta, ¿ok? Recuerden que esto tiene una función gramatical y no una función de información del mundo real. Ahí no están diciendo nada del mundo real ahí Simplemente están diciendo, ojo, ojo, ojo Esto es una pregunta Por eso, recuerden que no es necesario Hacer el, la entonación Porque justamente Ahí tienen la información Que les dice, es una pregunta ¿Ok? Très bien ¿D'autres questions? Uh, Esther Uh, ok, no sé si respondí a una pregunta eh, no respondí a tu pregunta, perdón donc uh, yo lo digo mucho donc significa entonces es un sinónimo de alors recuerden que es ¿Un sinónimo? ¿Alors? Magali, ¿no hablas francés? Por eso son estas clases. Es como so en inglés. Sí. En francés uno no dice so, uno dice donc o alors. Très bien. Mariale, Todas las clases están grabadas. Simplemente vas a la sección de videos y buscas hasta la primera. Están en la primera clase. Ok. Ah, atención, Yesenia. Y otros que he visto. Tré, bien. avec un S se Ok. Bueno. Merci uh, beaucoup. Ya se nos va a acabar el tiempo. Hoy no me alcanzó la clase. Va todo lo que tengo que decir. Yo digo algo mucho. Pero uh, recuerden que uh, todas las clases quedan grabadas. Uh, luego está el blog, que es Curso de Francés. Lo voy a poner simplemente para que las personas que llegaron vean. Curso de Francés-CNU por colombianosune.blogspot.com. Más tardecito, en unas dos horas, pueden encontrar la presentación. Pueden encontrar le vínculo pour le vidéo et quelques exercices. Okay? Uh, ok? Ok, ok. Bonne soirée. Uh, Luz, después vemos, porque se usa dans, je vais dans ma chambre, pero dans signifie à l'intérieur de, simplement. Uh, très bien. Bon, merci beaucoup. On se voit mardi prochain, mardi de la semaine prochaine, et jeudi, vous voyez Alejandra. Okay, nos vemos la próxima semana el martes y el jueves recuerden que están con Alejandra. Salud, merci, bon semen.